Thank you. Donne-moi une toque plus grande. <rire> Et moi, une toque plus petite. On est prêts Allons-y. Tout le monde en place pour le stage cuisine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donnez-moi une casserole. Non, une casserole plus petite. Non, une casserole plus grande. Vous prenez une casserole comme celle-ci. Pas plus grande, pas plus petite. Vous mettez les légumes. Un peu de sel. Un peu de poivre. un peu d'huile d'olive. Et on fait cuire doucement. On prépare aussi la farine, euh. du thym, Du laurier. Un verre de vin blanc. Donnez-moi un verre. Non, un verre plus grand. Est-ce que les légumes sont assez cuits Monsieur. On verse dans une casserole, on mélange, on met la casserole sur le feu. On coupe la viande. Mmh. Formidable. Je prépare le même plat pour mes parents. On dîne chez eux ce soir. Tu sais le préparer Oui, c'est facile. Donne-moi une casserole. Celle-ci est assez grande. Un peu de sel. Un peu de poivre. Tu as mis trop de sel et trop de poivre. Non, ça va. Un peu d'huile. Il y a assez d'huile. Non, il n'y a pas assez d'huile. Il y a trop d'huile. On prépare aussi la farine. le thym et le laurier un verre de vin blanc non, un verre plus grand On mélange. Les parents. C'est nous. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Mademoiselle Françoise Charrier. Papa, maman. Ravi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'est prêt C'est bientôt prêt. On peut entrer Non. C'est une surprise. Vous voulez un jus de fruits Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que vous prenez S'il vous plaît, un jus de pomme. Merci, merci. Excusez-moi, je vais aider Vincent. On met sur le feu. On prend le plat de viande. Oh, vite, il vite. faut trouver une solution. Oh, ce n'est pas drôle. J'ai peut-être une idée. Allô Je voudrais parler à monsieur le nôtre. Françoise Charrier. Allô, Françoise. Bonjour, comment vas-tu J'ai un problème. On a invité les parents d'un ami et tout est raté. T'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. Ce sont les voisins du dessus. C'est bientôt prêt Oui, oui, c'est bientôt prêt. Voulez-vous me préparer pour quatre personnes à dîner complet pour le, la rue François 1er Je veux ouvrir. C'est au-dessous. Mettez ça là. Merci. Ouais. Superbe Formidable Bientôt prêt. Vous voulez encore un peu de jus de fruits Avec plaisir. C'est près dans dix minutes. Oh. Oh. Vous avez fait tout ça. Vous êtes formidable. Non, c'est Vincent. Moi, je l'ai aidé. Et venez voir. Oh! C'est bientôt prêt. C'est bon. Oh mmh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, nous allons faire la cuisine. Est-ce que vous êtes prêts Êtes-vous prêt Vous êtes prêt Allons-y. Donnez-moi une casserole. Merci. Plus petite. Plus grande. Moins grande. Vous prenez une casserole comme celle-ci. Pas plus grande, pas plus petite. Non, pas plus petite. Non, pas plus grande. Je mets un peu d'huile. Il y a trop d'huile. Il y a assez d'huile. Un peu de lait. Assez de lait. Trop de lait de lait assez de lait un peu de lait c'est bon c'est excellent